La vidée, deux ta carte tu l'as vidé, deux ans plus tard, la est t'a quitté Ourelle, ta carte tu l'as vidée. deux ans plus tard, la pute t'a quitté La terre est frappée par la pluie J'ai besoin au CB de trouver faits pour m'abriter Les USA streets dedans je pourrais habiter C'est pour une femme qu'on s'est frité Missile on n'a pas le mortel comme le shit bien effrité à n'a qu'une UV Moi je pas comme eux, j'aime pas la vraie vie, préfère la magie, préfère les désirs quand je. Des tests de mort qui défilent, ça là, passe un peu, genre comme au Brésil. Tu veux la drogue, celle que t'apprécies. Avec tes copines, avec tes amis, pour qu'on se pardonne, il faudrait du temps. Pour qu'on se pardonne, il faudrait du temps. Les souris ont volé le temps.